Et eh bien voilà, ça c'est la toute première expérience avec Periscope. Je promène mes chiens, je ne sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas je crois que cette application va cartonner et je vais en profiter pour justement interagir avec mon auditoire de façon totalement différente, beaucoup plus directe, répondre à vos questions. On pourra vraiment vivre ces vidéos maintenant en direct. Il y aura de la rediffusion. Euh, bonjour, alors, Juliette, bonjour Juliette, je ne sais pas si tu viens de France, si tu entends et tu comprends le français. Euh, voilà, donc moi j'habite dans le sud-ouest de la France, donc je vous ferai profiter un maximum de mon environnement, de mes voyages, euh, Voilà, ceux qui me connaissent savent que je suis un conférencier spécialisé dans l'optimisme et le leadership positif, donc forcément mes vidéos vont être attachées à ça et je vais en faire bien entendu des vidéos professionnelles où vous aurez des messages de bien-être, des messages professionnels qui vont vous aider au quotidien, autant dans votre vie privée que dans votre entreprise où que vous soyez, quoi vous soyez, pour autant vous parlez français. Bien entendu, je pourrais le faire en anglais, mais pour le moment, mon auditoire est principalement français. Que dire de plus, je n'en sais rien, c'est que je veux, je découvre cette application, je pense que euh, ça va être vraiment très très intéressant, euh, j'ai hâte de pouvoir interagir avec euh, tous mes followers, euh, super super idée de la part des développeurs, euh, je, je reviens d'un voyage aux Etats-Unis où on m'avait déjà parlé de Periscope, et là je pense qu'il faut vraiment vraiment le faire et que ça va être une superbe opportunité. opportunité. Alors, comme j'ai l'habitude de le dire dans mes vidéos sur ma chaîne YouTube, si vous ne me suivez pas encore, je vous conseille euh, de, de vous abonner à la chaîne YouTube Michel Poulart, tout simplement, euh, et puis de voir toutes mes activités, de me découvrir si vous ne me connaissez pas encore. Et comme j'ai l'habitude de clore mes, mes vidéos, je vous dis, simplifiez-vous la vie et soyez heureux. A très très vite, il va se passer pas mal de choses sur ma chaîne. Ciao